Bonjour, je suis le docteur Joseph, expert en pas mal de choses. Je me suis posé récemment la question est-ce que les gens s'intéressent vraiment à la science Alors j'ai décidé d'aller mener un petit micro-trottoir pour savoir ça. C'est parti Salut, excuse-moi. Est-ce que tu penses entretenir une relation toxique avec tes reins euh, Désolé, je suis pas intéressé par la question. Bon, on aura essayé. Salut, euh, je fais un micro-trottoir. Est-ce que ça te dérangerait d'y participer Est-ce que tu voudrais y participer t t Bonne journée. Tu penses tenir combien de temps dans le ring face à un amébocyte je me suis jamais posé la question. Bonjour. Vous savez combien ça coûte un rein Veuillez passer la carte de crédit. Non, non, je ne veux pas acheter un rein. C'est illégal. Veuillez attendre la confirmation. Non, non, je ne veux pas acheter un rein. Non, je. Merci. Hey, Excuse-moi, je excuse me veux Est-ce que tu es pour ou contre les, les limaces en prison mais C'est précisément ce qu'il nous fallait Ozef. Objets scientifiques étonnants et fascinants Mais quoi T'inquiète Mais Ozef, c'est quoi C'est un événement au cours duquel cinq groupes d'étudiants vous feront découvrir des objets scientifiques étonnants et fascinants. Si vous voulez découvrir le voyage extraordinaire des ancêtres des mammifères, rendez-vous avec la team Paléo. Vous pouvez aussi faire rencontre avec la team Pipi, qui vous fera passer des souvenirs à la remise en question. Venez en apprendre en plus sur l'incroyable histoire de vos reins. Et en parlant de questions, avez-vous toujours rêvé de savoir comment les paramécies font des bébés Eh bien dans ce cas, rejoignez la Team Inter. Et avec la Team Cancer, vous serez aussi pourchassé par le système immunitaire d'une limule. Alors, serrez bien vos portables et connectez-vous à un escape game interactif dans son corps. Crime, violence, avarice. Vous n'êtes pas prêt à rentrer du côté sombre du monde végétal avec la Team Klepto. Retrouvez-nous le mardi 30 mai à 15h à l'amphithéâtre Buffon dans le 13e arrondissement. Réservez vite car les places sont limitées.